Nous allons voir comment gérer les articles et notamment comment gérer les blogs dans un article. Euh, pour cela, je vais cliquer sur Article. L'ensemble des articles, contrairement aux pages, sont euh, des, des, des articles contenant du contenu, des images que l'on associe obligatoirement à une catégorie. La catégorie est un, est un classeur et ces classeurs en fait comme celui-là news permet de regrouper un certain nombre d'articles pour le présenter sous forme de blog donc là j'ai trois actualités chaque actualisé est géré à une catégorie ici qu'on voit ici alors je vais en faire un nouveau ajouter je vais l'appeler actualité 4 Ceci est le texte de mes actus. Voilà, je vais faire ça. Je vais rajouter une image. que Je vais au-dessus. Ajouter un média. Je vais rajouter cette image, insérer, cette image, je vais la centrer au milieu. Je n'oublie pas de la classer dans mon bon blog, dans mon bon classeur. Et je clique sur Publier. La conséquence, c'est que quand je vais aller voir la page, je vais cliquer sur news et j'ai mon actualité qui s'est rajoutée ici. Les actualités se font de l'ordre décroissante, plus récent au plus ancien. 23 octobre, 24 octobre et après il y a l'heure. Ici. Il y a la suite. Je vais laisser le commentaire. Et accueille.